Alors bonsoir, encore une fois je suis à ImoLive et j'ai l'occasion d'interviewer quelqu'un de super intéressant. Alors là c'est l'interview de Detelina. Merci beaucoup de bien voir faire cette interview. Merci à toi Stéphane. Alors Detelina c'est quelqu'un qui aussi investit dans l'immobilier, qui a un super blog, businesswillike.com. Donc je vous invite à aller, à aller voir son blog bien entendu. Bon Detelina fait partie de l'accélérateur, donc le mastermind de Cédric Anisset. Et. Quand j'ai discuté avec elle, elle a un profil super intéressant parce que, comme moi, elle n'est pas française, mais elle a investi en France. Elle a fait de super, super affaires immobilières. Et donc, je suis super content de pouvoir l'interviewer. Alors, Detelina, est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter? Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je suis d'origine bulgare, d'où ce petit accent. Euh, je suis arrivée en France à 21 ans pour faire mes études. Euh, C'était dans le domaine euh, des langues et de la culture italienne. Euh, par la suite, euh, donc j'ai continué à faire du management culturel. Donc euh, Les cinq premières années de mon expérience professionnelle, je les ai passées dans les théâtres parisiens et à monter des projets culturels. Ensuite, le hasard a fait que je suis arrivée dans une institution financière où je faisais euh, de l'analyse juridique de projets de loi. C'était en lien avec euh, les relation avec le Parlement français et euh, je me suis aperçue que euh, j'avais vraiment envie d'acquérir, de conquérir ma liberté de mouvement, de parole, de, de décision, d'accélérer de, euh, la croissance. Donc j'investissais euh, déjà depuis une quinzaine d'années mais euh, j'ai voulu vraiment aller euh, plus vite et du coup ce que je faisais avant à un rythme un petit peu plus lent, une fois tous les cinq ans, là j'ai décidé d'aller beaucoup plus vite et d'utiliser l'effet de levier, plusieurs, leviers de, les, les, plusieurs effets de levier. Le crédit bancaire, l'achat revente de résidence principale, l'aménagement haut de gamme, la recherche de la pépite rare, c'est-à-dire dans des quartiers en développement euh, et, en Petite Couronne de Paris, euh, là où je voyais qu'il y avait un potentiel important, et dans des endroits, il y avait vraiment une demande et peu d'offres. Ok, là, voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez compris pourquoi euh, avoir euh, ces idées, c'est super intéressant, parce qu'elle fait un peu de tout, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle investit en Petite Couronne de Paris, donc euh, il faut quand même y aller. Hein oui, tout à fait. Alors, justement, une, une question, on, on en a discuté un petit peu, mais quel est... Euh, le dernier grand obstacle que tu as eu dans tes investissements et comment est-ce que tu l'as surmonté cet obstacle Est-ce que tu peux partager ça, ça avec nous euh, Le dernier grand obstacle que j'ai eu, en tout cas ce qui m'a retardé euh, euh, dans mes chantiers, c'était l'entreprise de travaux. Parce que les délais sont toujours, euh, sont toujours plus longs que, que prévus, donc sur ce point, il faut que vous, moi, tous, euh, qu'on soit extrêmement vigilants. Euh, maintenant, je recommande bien évidemment euh, de signer un contrat avec l'artisan, mais aussi de lui proposer presque un bonus, enfin, là des cadeaux, de voilà de lui verser une somme de prime s'il rend le chantier à temps. Euh, sans parler des pénalités de, de retard, mais déjà de, de l'encourager pour qu'il fasse son travail correctement et euh, de le livrer à temps. Euh, ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup freiné, c'est de d'acheter des grandes surfaces, mais de ne pas pouvoir euh, contrôler tout le périmètre, euh, voilà, voisinage. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où, euh, trois ans après un achat important, euh, un investisseur immobilier a acheté euh, un petit immeuble et il a décidé de construire un grand immeuble donc en faisant de l'ombre évidemment sur une partie de ma maison donc euh, j'ai décidé de vendre euh, de nouveau donc de repartir sur d'autres euh, investissements et aventures mais ça a laissé quand même une trace euh, euh, donc je dirais que si vous mettez vraiment des sommes importantes, et de l'énergie du temps euh, soyez sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui va surgir dans le voisinage proche hein, voilà ou bien euh, donnez-vous les moyens de l'acheter même en association, en SCI avec d'autres personnes Ok, merci beaucoup. Donc voilà, euh, petit détail. Donc Moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans l'idée de Télina, c'est au lieu de demander des pénalités de retard, donner un bonus si, si l'entrepreneur finit son chantier à temps. Donc ça, c'est une super idée. Euh, moi, je vais l'appliquer. Hein, c'est une idée que je lui pique. Hein, super. Ça, voilà. Alors maintenant, j'ai une autre question que j'aime bien poser aux gens. Oui. Euh, si tu pouvais avoir une machine à remonter dans le temps et remonter... Et donner un conseil à Dételina quand tu commençais à investir, quand tu n'avais pas encore investi, juste avant de commencer à investir, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à ce moment-là Maintenant, avec tout le savoir que tu as maintenant, quel est le conseil que tu te donnerais à toi, juste quand tu allais te lancer D'avoir beaucoup plus de confiance en soi et de foncer si on a un grand objectif et sinon une vision de long terme. Je me serais formée beaucoup plus tôt euh, sur l'investissement immobilier intelligent, sur la réglementation, sur euh, la recherche des zones, euh, des zones en développement, sur euh, les bonnes techniques de négociation, sur le montage de dossiers bancaires. Je serais vraiment allée à fond. Et je n'aurais pas attendu huit euh, euh, ans euh, avant de passer le cap, de devenir propriétaire. Et euh, je n'aurais pas euh, hésité autant entre chaque investissement que j'ai fait par la suite. Ok, Ok. Là, écoute, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, Allez-y franchement. Euh, moi, Détalina, je, je voudrais te remercier parce que déjà, hein, je vais profiter des conseils aussi, je vous l'ai dit. Et puis merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup Stéphane.